Shalom, shalom, adorateurs, adoratrices, est-ce que vous êtes là? Nous allons commencer notre temps dans la présence de notre Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour... Adorer. Nous sommes là pour te rendre la gloire. Nous sommes là pour te dire merci, merci pour celui que tu es, pour nos vies chaque jour. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci de nous avoir fait venir en ce lieu. Pour respecter le rendez-vous que nous avons nous-mêmes indiqué, Seigneur. Merci, merci, parce que toi, tu nous dévances toujours. Et même quand nous-mêmes nous venons... En retard, toi, tu es déjà là et Seigneur, nous voulons te bénir pour cela. Que l'honneur te revienne, la gloire te revienne. Merci, merci pour les frères, les sœurs qui se connectent maintenant. Pour ceux qui ne pourront pas se connecter, Seigneur, je prie que dans ton amour, tu les visites, qu'ils aient part à la joie, qu'ils aient part à l'allégresse que tu nous donnes en ce jour, à travers ce moment. Merci Seigneur, notre Dieu. Mais en tu la tempête et ses terribles assents, par le Seigneur Dieu et l'arrête, calme les Lui ne l'éveille pas. Il et nous périssons. Seigneur, à nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous, nous te prions. Il parle. S'arrête sous des calmes à la fois, mais me démons démon trembler des d'effroi. Mon âme, peux-tu donc être en moi Il parle. Il est notre délivrance, Père. Vous soyez. Il parle au flot en démence. Père. Soumise à ses lois, s'arrête soudain calme à la fois, mais me les démontre trembler de froid. Mon âme, peux-tu donc être en moi? Il parle. Il est notre délivrance, Père, vous soyez. Oh, shalom, shalom, adorateur, adoratrice. En fait, ce chant ne faisait pas partie de mon répertoire du jour. Mais je ne pouvais pas ne pas le chanter parce que, juste quelques minutes avant ce moment je parlais avec une grande sœur, je parlais avec une famille qui passe par des moments difficiles et la tempête semble s'être soulevée contre eux, les démons semblent se lever contre eux et c'est tellement chaud quand j'ai fini de parler avec eux c'est cette chanson là que le Seigneur m'a mis à cœur pour dire la tempête se lève vos cœurs sont en peine mais Jésus se lève et puis il dit paix vous soit. Et, et, et je suis rappeler d'où cette chanson est tirée, cette chanson est réellement tirée de l'expérience des disciples avec Jésus dans la bac euh, c'était chaud la bac était en train de tanguer dans tous les sens la tempête se levait, se levait et les disciples étaient là, ils étaient ils avaient peur et ils sont allés vers le Seigneur et ils disent, Mais, mais, mais maître tu ne vois pas qu'on est en train de périr Maître, tu ne vois pas qu'on est en train de périr Et au maître de l'heure dit Il se lève et puis il menace Il menace la tempête Il menace l'eau qui est en tumulte Il dit, arrêtez Et puis, c'était le calme C'était la paix Et c'est cette paix-là que je vous envoie ce soir Ce shalom là que je vous envoie ce soir Oh, il parle au flot en démon paix vous soit Les éléments soumis à ces lois s'arrêtent sous des calmes à la fois. Même oui. les Il parle et tout fait silence. Père vous sois, Père, vous sois. Il est notre délivrance. Père vous sois. Adorateur, adoratrice, je ne sais pas quel tumulte il y a chez toi aussi. Je ne sais pas. Sûrement que les tumultes sont en partage ce soir. Sûrement que c'est chaud sur un certain plan. Je ne sais pas si c'est dans tes finances. Je ne sais pas si c'est dans ton foyer. Je ne sais pas si c'est dans tes relations avec tes enfants. Je ne sais pas si c'est dans ton travail. Mais ce que je sais, c'est que le Maître, celui-là même que je connais, Jésus, quand il parle, alors les éléments sont soumis à ses lois. Il s'arrête et la paix vient. Alors je t'envoie cette paix ce soir. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur Dieu et l'arrête, calme les flots mugissants. Il parle au flot en démence, paix vous soyez. Les éléments soumis à ces lois s'arrêtent soudain calme à la fois, mais me les démons tremblés. Mon âme, peux-tu donc être en moi Il parle et tout fait silence. Paix, vous sois, paix, vous sois. Il est notre délivrance Paix, vous sois Il parle au flot en démence. Père, vous sois Les éléments soumis à ces lois s'arrêtent soudain calme. La foi, même les démons tremblent de froid. Mon âme, tu peux donc être en émoi Il parle et tout fait silence. Paix vous soit, que la paix vous soit. Il est notre délivrance paix vous soit. Oh Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour cette paix-là que tu nous donnes. Une paix imméritée. Mais tu nous la donnes. Tu nous la donnes et tu nous la donnes telle que nous sommes, Seigneur. Nous n'avons rien à nous. Mais par ton sang qui est versé pour nous, tu nous permets de pouvoir nous approcher de toi. Et c'est pour cela que nous venons tels que nous sommes sans rien en nous, pour t'adorer, pour te chanter et pour te rendre la gloire qui te revient à toi et à toi seul, tel que je suis sans rien en moi. Sinon ton sang versé pour moi, Agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens. Je viens Oh, ceux qui connaissent les paroles de ce chant Chantons-le ensemble Tu es tombé. Tu sais où est-ce que tu as posé un acte qui n'était pas conforme à ce que papa voulait. Alors présente-toi à lui tel que tu es. Afin que ton adoration que tu lui apportes soit une adoration qui lui plaise. Moi je dis Seigneur, je sais que je ne peux rien faire sans toi. Ce que je veux t'exprimer, c'est mon désir de t'adorer. Parce que tu es pour moi l'étendard, tu es ma bannière, tu es ma protection, tu es mon drapeau. Et c'est pour cela que je viens à tes pieds. En reconnaissant mon indignité, Seigneur. Je veux refléter ta gloire. Oh, combien de fois je n'ai pas failli à cela. Au lieu de briller pour que les gens voient en moi ta gloire, j'ai laissé la tristesse prendre le dessus. Je te demande pardon pour cela. Ce que je veux, c'est de refléter l'ambassadrice de ton royaume que je suis. Parce que tu es un drapeau pour moi et pour mes frères et mes sœurs, tu es notre étendard. Tu es notre drapeau. Et nous voulons le porter partout. c'est cela que nous t'exprimons, notre Dieu, car tu es, comme elle est en oh, comme elle est en d'exprimer notre désir, celui de t'adorer, Elohim car tu es, comme un étendard, tu es Comme un étendard, car tu es Comme un étendard, tu es Seigneur, d'exprimer notre désir Celui de t'élever, El Shaddah car tu es notre étendard, tu es notre étendard, tu es notre drapeau, tu es Seigneur, nous voulons t'exprimer notre désir. Celui de t'adorer, grand Dieu Car tu es comme un étendard Tu es comme un étendard Tu es comme un étendard Tu es, étendard. Tu es Seigneur Nous l'ons notre désir, oh notre étendard, notre drapeau, c'est ce que tu es. Notre étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. bannière de protection, ma, ma sécurité, oh, oh tu es, comme elle est en tu es, Seigneur, nous voulons t'exprimer, notre désir, celui d'être élevé plus haut, plus haut, plus haut. Tu es comme un étendard Tu es comme un étendard oh, Il est notre étendard Oh Seigneur, tu es ma sécurité Oh, tu es mon étendard Tu es mon drapeau, celui que je plante en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre Oh, c'est toi le drapeau que je brandis partout En disant que je suis la fille du Dieu vivant Oui, je suis enfant du royaume de Dieu Je suis une enfant spéciale La tête du Dieu est très haut. Oh, je l'assume parce qu'il est mon étendard Oh, mon étendard Ma sécurité Il est ma bannière Ô oh Seigneur, nous voulons exprimer notre désir, celui de t'élever. Grand oh Dieu, car tu es notre étendard, tu es notre étendard, tu es. Notre notre tu es. Yeah. Je vais demander à quelqu'un qui veut le dire, oui, dis-le. Dis Seigneur, tu es mon drapeau. Parce que l'image qui me vient, lorsque il y a des difficultés dans un pays, par exemple, et qu'il y a la guerre, il y a des troubles. Il suffit de se retrouver dans une ambassade et on est sous la protection de cette ambassade. Et c'est la même chose avec notre Dieu. À partir du moment où il est notre drapeau, ce drapeau est respecté. Ce drapeau est craint. Aucun démon ne peut rentrer dans la zone contrôlée par son drapeau. Alléluia. Oh, il est notre étendard. Il est notre étendard. Oh drapeau qui nous protège et il est notre drapeau oh, tu es dans une zone sécurisée parce que tu appartiens au roi des rois dans une zone sécurisée oh l'ennemi ne peut y entrer non le roi des rois contrôle c'est lui la bannière de protection, c'est lui notre drapeau. Oh, oh, oh, oh. oh c'est le drapeau. Comme un étendard, il est notre étendard. Il est notre étendard. Oh, ceux qui sont en dehors de la clôture de l'ambassade de Christ, ceux qui ont mis le pied un peu dehors, le Père vous appelle à rentrer dans son enclos. Le Père vous appelle à rentrer dans son enclos parce que la sécurité est là. Il veut vous entourer de sa sécurité, de son feu dévorant. Adorateur, adoratrice, rentrez dans sa présence. Rentrez dans la zone sécurisée, dans la zone où le drapeau de notre Père est élevé, dans la zone où. Personne ne peut nous atteindre. Rentrez dans l'enclos, il vous appelle à rentrer dans l'enclos. Il vous accueille les bras ouverts. Il veut vous protéger. Il est le Dieu qui guérit les blessures. Dans son lieu de protection, il nous guérit de nos blessures. Dans son lieu de protection, il nous guérit de tout ce qui nous fait mal. Oui, imaginez un blessé de guerre qui rentre dans une zone d'une ambassade. Oh, on peut le soigner, on peut le mettre en sécurité. Oui, notre Dieu est là. Il a ouvert la porte de son royaume. Afin que tu rentres et que tu puisses profiter de la protection due à la présence de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Oh, merci Père. Merci pour cette ambassade. Merci parce que tu nous rappelles que nous sommes sept sur la terre, mais nous appartenons à toi. Et c'est pour cela que, devant ton drapeau, devant ta bannière, devant la croix de Jésus, devant ton trône de gloire, nous venons dire Père, voici nos vies pour faire ta volonté. Seigneur, et je veux faire ta volonté. Oh mon Voici ma vie C'est pour faire Ta volonté Ta volonté hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ta volonté Pas la mienne, pas la mienne Seigneur, mais ta volonté Dans tous les domaines de ma vie Je veux faire ta volonté Dans mes finances Dans mon travail Mon ministère Ma vie de famille Seigneur Je veux faire Ta volonté Sur cette plateforme Oh nous t'adorons Nous t'élévons Nous voulons faire Ta volonté Ta volonté Ta volonté. Seigneur, voici Georgette, elle veut faire ta volonté. Oh mon Dieu, je te présente ma grande sœur Béatrice. Elle veut faire ta volonté, lumière du Christ veut ta volonté, ta volonté, ta volonté. Elle veut faire ta volonté Mon frère Thomas ne vit que pour faire ta volonté Oh Seigneur, il veut faire ta volonté Ma grande soeur Mariam veut faire ta volonté Oh Seigneur, elle veut faire ta volonté Seigneur, c'est dur des fois de faire ta volonté, mais en temps, nous voulons faire ta volonté. Adouyer ça veut faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Elle veut faire ta volonté, ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. C'est ce que papa agit des Il veut faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Angelina veut faire ta volonté Elle veut faire ta volonté Micheline veut faire ta volonté Oh rien que ta volonté Reine Angélique veut faire ta volonté nous voulons faire ta volonté Seigneur, ce n'est pas facile pour nous Mais sache que nous voulons faire ta volonté Seigneur, seulement nous voulons faire ta volonté Ta volonté Ta volonté Seigneur, Nos vies c'est pour faire ta volonté C'est l'aspiration profonde Qu'il y a en nous Quand nous nous retrouvons tous les soirs ici C'est pour faire ta volonté Rien que ta volonté Rien que ce qui est conforme à toi Pas notre propre volonté Oh Si c'est notre volonté Seigneur Nous ne viendrons pas ici à pareille heure Mais nous voulons faire ta volonté adorant et pour cela nous te demandons d'accueillir notre louange notre adoration les paroles qui viennent de notre bouche mais les sentiments de notre cœur. Je veux faire Ta volonté Je sais que ta volonté pour ma vie Seigneur C'est de te glorifier C'est de te chanter C'est de t'élever, C'est de t'adorer De te faire connaître au monde Et je veux faire cette volonté Je veux la faire chaque jour Je te présente mes incapacités et je te présente les incapacités de mes frères et sœurs ici rassemblés. Oh, nous sommes décidés, mais bien souvent notre chair est faible. Bien que notre esprit soit disposé, Père, nous voulons que tu prennes le contrôle entier de nos vies. Afin que nous puissions t'apporter la louange qui te revient. Afin que partout où nous marchons, l'on puisse nous voir comme des enfants du royaume. Adorateur, adoratrice, exprime à ton Dieu là où tu sens une incapacité. Afin qu'il vienne te remplir et te rendre apte à l'adorer, à le louer partout, à refléter la vie de Christ en nous. Oui, ce qu'il veut c'est que nous puissions le chanter partout. De là où tu es, si tu peux lever la main pour chanter avec moi. Alléluia. Oh. celui qui a vaincu la mort Alléluia, à celui qui après être ressuscité a passé du temps sur la terre avec ses disciples pour leur montrer que il était là bien vivant en chair et en os il les a visités de façon glorieuse et puis il s'est levé et il est parti devant eux, Alléluia, à celui qui a monté le jour de l'ascension Alléluia, à celui qui a Bientôt, Alléluia à notre roi, Alléluia à notre Seigneur Jésus, à celui à qui appartient la puissance, à celui à qui appartient l'élévation, à celui à qui appartient la gloire, Alléluia, à celui qui n'a pas de début ni fin, à celui qui maîtrise tout, à celui dont l'amour pour nous n'a pas de comparable. Alléluia à toi Jésus. Jésus est parti. Nous célébrons Jésus, la montée de Jésus au ciel. Bon, ma fille, chaque fois me dit, mais maman, j'imagine quand Jésus partait là, ses disciples ont dû avoir goûté. Ces disciples ont dû avoir mal de savoir que Jésus partait. Et souvent on en parle. On en parle, on dit Ah, vous de ça là vraiment, ça a dû être chaud. Ils ont dû souffrir. Les disciples de Jésus, pour voir Jésus s'en aller comme ça. Oh, j'imagine les larmes. J'imagine la tristesse qui a dû les envahir. Oui dit ça ça m'a fait réfléchir j'ai dit oui c'est vrai sûrement que quand il leur disait bon je pense que le moment pour moi de partir définitivement est arrivé hein. euh, et tout je dois partir j'imagine marie sa mère qui devait être triste euh, je vois aussi euh, pierre jacques tous ses disciples un hein, Marie de magdala elle devait être là en train de dire, hé, hey, le Seigneur nous laisse définitivement. Alors qu'on commençait à s'habituer à sa présence, à sa présence glorieuse, la partie où il vient comme ça et puis il rentre dans la maison sans même passer par la porte et puis il dit, shalom. Tout le monde commençait à s'habituer. Mais il devait partir. Et je suis allé prendre le test. En le prenant, je croyais que j'allais aller trouver une scène de tristesse. Mais c'est plutôt une scène de gloire. Deux tests nous en parlent dans la Bible. Le premier des textes, d'ailleurs les deux tests ont été écrits par Luc. Un à la fin de l'évangile selon Luc et l'autre dans Actes des apôtres. Le premier test, c'est dans Luc chapitre 24. Le verset, à partir du verset 50, et je lis. Il dit Il les conduisit jusque vers Bethanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Waouh Quand j'ai vu grande joie, j'ai dit "Oh Ma fille Leur gourmet là s'est transformé en joie. La séparation s'est transformée en joie. Jésus partait, mais ils étaient quand même en joie. Et je me suis posé la question. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient en joie Nous allons dans Acte chapitre 1. Et nous voyons à partir du verset, euh, je vais prendre peut-être, euh, à partir du verset 10, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Waouh, quel spectacle de voir le maître monter au ciel. Et la nuée vient. Je suis sûr qu'il y a eu des larmes. Oh, il a disparu. Mais ce qui devait être objet de tristesse, ce jour-là, fut objet de joie. On dit qu'ils sont partis en chantant les louanges de Dieu. Et il dit, homme Galilée, pourquoi vous êtes arrêtés à regarder au ciel? Ça c'est des anges qui étaient là, deux hommes vêtus de blanc qui leur apparu, des anges qui leur dit, pourquoi vous regardez au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Pour moi, l'ascension, c'est vraiment deux choses importantes. La réalisation d'une première promesse du Père, la Pentecôte quelques jours après. Jésus dit « Il faut que je m'en aille, si je ne vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. » Et je crois que les disciples avaient fini par comprendre cela. Et c'est pour cela que quand il est parti, c'était des louanges qu'il chantait et qu'il partait pour le glorifier. Mais à côté de cela, pour moi, l'ascension, c'est en même temps, la vision de ce Jésus qui reviendra de la même façon qu'il est monté au ciel. Alléluia. Notre espérance n'est pas vaine, adorateur, adoratrice. Ce que tu fais tous les jours sur cette plateforme, ce n'est pas vain. Jésus revient forcément, il va revenir. Et je pense que cela mérite qu'on puisse dire, Alléluia, Jésus revient. L'ascension c'est Jésus qui s'en va Certes mais c'est Jésus qui reviendra De la même façon Sur la montagne des oliviers Sur les nuées Et il viendra Dans sa gloire Et nous pourrons le voir de nos yeux Et nous pourrons chanter l'alléluia Et nous pourrons chanter Le glorifier Et avec lui nous irons au ciel Oh, gloire à Jésus Alléluia Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, Alléluia Alléluia Jésus revient Alléluia Que votre espérance soit réelle Alléluia Même si vous avez les yeux levés Ou bien si vous avez les yeux baissés, N'oubliez pas qu'il revient Celui en qui nous croyons revenir et c'est ça qui est le plus important Viendra Alléluia Alléluia En tout cas moi J'ai l'assurance Que ni la mort Ne pourra me séparer De l'amour de mon Dieu Et que nous allons le voir nous allons le voir. Et c'est pour ça qu'ensemble, je voudrais que nous puissions élever la voix pour lui dire merci. Merci pour l'assurance que nous avons dans nos vies, dans notre marche. Aujourd'hui, il lui a pris de donner un an de plus à l'une parmi nous. Et je voudrais vraiment que nous puissions ensemble souhaiter un joyeux anniversaire à Alakadé. Pour lui dire que Jésus est avec elle, il est son assurance, il est son drapeau, il est celui qui la conduit dans sa vie. Elle n'a pas fait un mauvais choix d'être sur cette plateforme, parce que Jésus siège ici réellement par son Saint-Esprit. Et nous prions que Dieu la couvre de son amour et qu'elle puisse... Avancez, avancez, année après année en connaissant les joies liées à chaque anniversaire. Que les bénédictions de Dieu ne la quittent pas. Alain, tu es béni. Adorateur, adoratrice, écrivons une bénédiction pour Anna dans le groupe. Tu es béni. Ta maison est bénie. Tes ouvrages sont bénis. Tes activités sont bénis. Tes enfants sont bénis. Oh, tout ce que tu touches réussit. Parce que le Dieu de l'impossible est avec toi. Tout ce qui était fermé jusque-là est déverrouillé au nom de Jésus. Et tu rentres dans une nouvelle dimension avec lui. Tu rentres dans la dimension de la gloire, de la certitude, de la gloire de notre Dieu. Il ouvre tes yeux spirituels pour voir les grandes choses, les choses glorieuses qu'il a prévues pour toi. Et tu en profites au nom de Jésus-Christ. Tu es béni ma soeur, tu es béni, tu es béni. Dieu est béni Adorateur, adoratrice Nous allons terminer Avec ce chant Que j'aime beaucoup Qui dit bientôt Très bientôt Nous allons voir le Seigneur Un chant d'espérance Pour quelqu'un qui pleure Pour quelqu'un qui est triste Pour quelqu'un qui était triste Parce qu'après avoir passé ce moment Je refuse que la tristesse accompagne Qui que ce soit nous allons dire, bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur. Oui, il y a le bientôt, nous allons le voir chez lui, mais il y a aussi son intervention dans nos vies. Et pour cela, je dis, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là, plus de pleurs. Nous allons voir le Seigneur. Là. Là plus de pleurs nous allons voir le seigneur alléluia alléluia nous verrons le seigneur ma prière pour chacune et chacun d'entre nous ce soir c'est que tu puisses voir le seigneur et que tu dises, mon oreille avait entendu parler de toi Mais maintenant mes yeux t'ont vu Seigneur Que cela soit ton partage Moi je l'ai dit, mes yeux ont vu le Seigneur Et toi aussi, tu dois pouvoir témoigner de la grandeur de notre Dieu Oui, oui, oui, les pleurs seront terminées oui, déjà sur cette terre Tu vas expérimenter le ciel Parce que ton Dieu est avec toi Adorateur, adoratrice Vous êtes bénie, je vous aime Merci pour ce temps ensemble Dans la présence de notre Dieu Et nous nous retrouvons demain soir Je vous aime Je vous aime Je vous aime Alléluia Bye bye tout le monde Nous allons voir le Seigneur bientôt très bientôt nous allons voir le seigneur alléluia alléluia nous verrons le seigneur